info au passage, tes vidéos répondent à mes interrogations quand j'en ai besoin. Il suffit que je me pose une question et que je visionne n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment de la rediffusion du live et j'ai ma réponse. Même plus besoin de t'envoyer de mail bientôt. J'espère bien. Euh, je réponds d'abord les le live sert à ça. Et même n'hésitez pas à, à aller voir le la compilation de, du webinaire, donc la playlist sur YouTube qui, permet, qui vous permet de répondre à... Vous poser une question, prenez une vidéo au hasard et allez voir ce que ça fait. Vous allez voir, il y aura des surprises. Ceci étant dit, euh, tu te sens pas prête par rapport à ta mère à l'intérieur de toi, mais tu refuses... Il n'y a pas de souci avec ça. Ah, d'accord. Euh, pourquoi tu as, as envie de jouer ce scénario En fait, tu as envie que je te réponde sur... Bah pour je ne sais pas sur quoi tu as envie que je te réponde mais la l'info est claire euh, c'est ok comme ça c'est ok de prendre son temps tu n'as pas à... à aller valider ce que tu sens vrai pour toi euh, chez quelqu'un sur lequel tu projettes une structure alors que la structure et le pilier c'est toi le chemin c'est toi le, le génie c'est toi tout ce que tu me dis, c'est OK. Où est l'incohérence de se fier à ses besoins Même si la conséquence de se fier à mes besoins, c'est « je ne vais pas parler à ma mère ». Alors que c'est ma mère, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Euh, derrière ce que ça me dit, à la fois pour toi et pour le groupe, euh, on est dans un dogmatisme. Si c'est bien pour moi, ça doit être bien pour les autres. Si c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour les autres. C'est un niveau enfant de deux ans. Euh, mais il y a un truc que je loupe en disant ça. Je ne sais pas ce que c'est encore. Ouais, arrête de projeter ta structure à l'extérieur. Et arrête de projeter, de, de projeter ta structure sur moi. Et c'est marrant parce que ta petite info au passage, lorsque tu me dis que tu vas toi-même aller chercher les réponses sans me poser la question, c'est un début de solution pour toi. De replacer la structure à l'intérieur de toi. Petit à petit, tu acceptes que tu as les réponses, que tu n'as pas forcément besoin de moi ou besoin d'une autre personne pour pouvoir répondre à tes questions. As... Derrière, ce que ça me dit de toi, c'est ce côté « j'arrête de jouer à la petite fille, petit à petit » en train de détricoter euh, ce pull qui était beaucoup trop petit et grattant pour toi, et qui grattait. Euh, derrière, pour le groupe, ça me rencarde sur on n'est pas là pour faire de la dentelle. Nos besoins, nos besoins ne se méritent pas. Il n'y a pas de... Ouais, nos besoins ne se méritent pas. Il n'y a rien à faire pour... Euh, il n'y a pas à accepter nos besoins dans le sens où il n'y a pas de conditions pour les accepter. Si on a, besoin un, si on a un besoin de chou à la crème, de partir en voyage, de s'acheter un nouveau bureau, de dépenser 500 euros en matériel divers et varié, même si, le, même si ce que l'on perçoit de soi ou que quelqu'un perçoit de nous quelque chose de négatif c'est ok en fait tout est ok on est en train de on est en train de tergiverser on est en train de pinailler sur des trucs qui n'ont aucune importance est-ce que c'est juste pour moi est-ce que c'est pas juste est-ce que c'est aligné, pas aligné et qu'est-ce que ça dit de moi on s'en bat les couilles vraiment, on s'en fout n'a pas... Ce n'est pas là l'important. L'important, c'est de vivre les choses. L'important, c'est euh, d'aller dans ce système nommé « j'ai besoin d'un chou à la crème » et de faire le pas, d'aller euh, de prendre sa voiture, de prendre son vélo, d'aller à pied jusqu'à jusqu la pâtisserie, de prendre sa carte bleue, son, son porte-monnaie, de payer un artisan qui a créé cette pâtisserie, et ensuite de revenir à la maison pour cela bouffer. Et Là, je t'ai résumé comment on évolue. On crée des systèmes, on se met dedans, on évolue. On comprend ce qu'on avait à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça vient de dire pour le groupe C'est qu'on inverse les choses, on met la charrue avant les bœufs. Arrêtons de constituer des idées d'abord et de vivre ensuite. D'abord, on ferme sa gueule, on arrête d'écouter les pensées et on utilise notre instinct pour avancer dans la vie. Parce que ça, en faisant ça, ça remet en place le corps, l'intelligence du corps à sa juste place et on arrête de mettre le mental en maître une fois qu'on utilise son, son instinct de la bonne manière ensuite on peut dire ah, j'ai vécu ci ah, du coup ça me fait penser à ça et on va voir dans un livre ce à quoi ça fait référence ah tiens, un tel a, fait, a vécu ça ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle ce que j'ai vécu et à partir de là on reconnecte pour le groupe hein. On reconnecte quoi comme, euh, comme ressource Un semblable aimant, parce qu'on accepte de jouer le jeu de la vie avec ça. On accepte de se chamailler comme des lionceaux avec ça. Acceptons ces, ces, petits, ces petites tensions du quotidien qui en fait sont saines. Arrêtons d'être dans une bulle. Pardonnez-moi ce soir, je suis un peu grossier, hein, mais spirituel au merdique qui n'a ni, ni tête, qui nous coupe de qui on est, qui nous coupe de notre humanité, qui nous coupe, qui nous coupe des moments euh, de joie, de peine qui au final euh, vaillent la peine d'être vécu. Vraiment, acceptons ça. Et de toute manière, on n'a pas le choix. Parce que c'est l'énergie du couple que je perçois. Euh, on va dire que là, je suis en train de redistribuer les cartes. Et après, chacun fait comme il veut. Chacun est libre. C'est justement ça aussi, de, de, aussi le thème de ce soir. À quel point on a les tripes d'aller à contre-courant des choses Est-ce que tu as réellement les tripes d'aller à contre-courant Contre la vie de ton conjoint, de ta conjointe, de ta famille tes petits-enfants, de tes collègues, de tes colloques, de ta copropriété. Est-ce que ce sont, c'est un apprentissage de qui décide Est-ce que c'est la règle de la société qui décide Ou est-ce que ce sont mes règles qui décident Et là, on se connecte directement avec le divin. Et avec une des lois universelles qui dit « Ma parole fait loi. » Ma parole crée ma réalité. Mais ma parole, ce n'est pas le truc « Ah, j'aimerais une voiture jaune. » Non. Quand je parle de parole, dans le groupe, ça résonne mon intention. Fait Mes intentions inconscientes font surtout. Ne l'oublions pas.